On a un programme de clients mystère En quoi cela consiste On travaille avec un fournisseur externe qui euh, fait cette opération deux fois par an. Comment est-ce qu'on le fait Nous déjà en interne, c'est-à-dire au niveau du service qualité, on décline aujourd'hui la posture que l'on veut que le client mystère adopte en agence. Donc suivant son profil, on va décliner si, si, si il va se présenter suivant un client PME, TPE ou bien salarié, ça dépend, ce sera à nous de décliner cette posture. Et après ça, on a une grille d'évaluation. La grille, on ne l'a pas inventée. Tout ce qu'on fait textuellement, tout le parcours, avec les standards que le personnel doit respecter, on l'a mis dans la grille. On revient au parcours client, on revient aux différentes étapes où les clients se en contact avec nous, et au référentiel de qualité. Parce que le référentiel n'est rien que euh, la conclusion de comment on devrait se comporter à chaque étape de parcours client. Par exemple, bah, les clients arrivent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'accueille, qui lui montre où s'asseoir et à quel moment il doit s'asseoir pour pouvoir être servi Par exemple, quand il s'assoit devant euh, ce que nous on appelle gestionnaire clientèle, c'est la personne qui reçoit en agence euh, les clients, euh, Les bureau doivent être propre, bien rangé. La personne doit respecter la confidentialité des clients. Il faut s'assurer que la conversation reste confidentielle entre le client et la personne. C'est des exemples. Arrive en agence, ce mystère-là, il vient comme un client normal, il a sa grille et il a sa posture, mais qu'il n'a pas avec lui en venant en agence. Donc il vient, il se présente comme un client normal, bonjour, et il est là. On l'oriente, soit vers un GC, il fait sa demande de renseignement, il fait sa souscription et il fait sa demande de crédit. Alors, durant tout ce parcours-là, il va noter. Donc, c'est une grille qui varie de 0 à 3, 0 étant la note la plus faible et 3 étant la note la plus élevée. L'idée, c'est d'avoir une notation le plus homogène possible, euh, le plus objectif possible. Et pour cela, on fait beaucoup d'efforts aussi sur la formation de ces clients mystères. Les programmes mystères à une fréquence de deux fois par an. Il faut compter que c'est quand même un coût pour l'institution. Euh, ça nous coûte près de 10 millions de francs CFA par an. Donc, faire avec une fréquence plus régulière représenterait un coût assez élevé. Mais il y a aussi un autre point, c'est qu'entre passage et passage, se vient d'avoir un peu de temps pour mettre en place des mesures qui permettent une amélioration. La communication est essentielle parce que si on fait un exercice et après on ne communique pas, c'est comme si on n'a rien fait. Une fois qu'on a les résultats, on les partage de plusieurs façons. Déjà, on partage avec les chefs d'agence dans la réunion mensuelle quand ils viennent au siège, mais on partage aussi avec l'ensemble du personnel. On la voit par email, aussi dans notre intranet. Et plus important que cela, c'est les visites que euh, les services qualité euh, fera auprès des agences pour évaluer avec eux en personne. Quelles ont été les forces, les faiblesses et surtout quel est le plan d'action qu'on peut mettre en place pour attaquer et s'améliorer